Bon, à toi, c'est à ton tour. Action ou vérité Action Fais-moi quelque chose que tu ne m'as jamais fait. Ok. Ferme les yeux. <rire> C'est beau. Bon Frustration. Euh, on l'a tous déjà fait. C'est juste qu'on le dit pas. C'est comme faire semblant de pas voir un vieux dans le métro euh, pour pas laisser sa place. Eh, hey, c'est comme pisser sous la douche. Mmh. Exactement. Ou comme sentir ses fringues pour voir si on peut les remettre. <rire> mmh. Ou alors, attends. Euh, se moucher.. Et voir après à quoi ça ressemble. Et manger ses crottes de nez. Oh oh non, non, non, non, sérieux. Genre tu l'as jamais fait. Ok, j'avoue. <rire> Et c'est comme euh, voler des bonbons dans une boulangerie. Ah ouais. Mignon. Ou alors. Euh, c'est comme euh, réutiliser plusieurs fois la même capote. Non. Non, personne non. fait ça. Non. Non, non. Et euh, se brosser les dents dans les toilettes pour économiser Frustration Non. Bon, on l'a tous déjà fait, s'abonner à la chaîne des papillons de l'extrême, les suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et liker et partager les vidéos, on l'a tous déjà fait, non <t 'en>